La transition politique pacifique au Gabon, une vision du rassemblement pour le Gabon à laquelle les Gabonais adhèrent en grand nombre. On en veut pour preuve les files d'attente des Librevillois villois désireux d'imposer leur signature sur ce document qui pour la population est le sésame qui mènera au changement de paradigme. Parce qu'on veut le changement en fait, les plus, on ne veut, veut plus que ça puisse se répéter en fait, nous voulons le changement. Les jeunes du RPG qui tiennent à l'amélioration de leurs conditions d'existence persistent et signe la transition politique pacifique est la solution. Nous devons tout faire pour encourager euh, merci. à signer cet accompli. Parce que pour la, la question région, de nos amis qui ne faire la, la position du euh, sous-développement le niveau de vie dégradé de, de la jeunesse. C'est quoi quand on parle de Gabon, l'opposition n'a pas un faire avec le dénoncé, c'est bien Le numéro 1 des rassembleurs continue partout où il va d'expliquer la transition politique pacifique au Gabon. À l'heure où nous parlons, nous avons 98 000 signatures de la pétition de tous ceux qui veulent qu'il y ait transition politique. Ça fait seulement trois semaines que nous avons lancé cette pétition. Donc vous comprenez que le temps va, mais c'est un baromètre. Et nous allons, le moment venu, lorsque nous ferons un mois, ou alors deux mois, nous allons faire le point. Vous savez très bien que si nous arrivons à avoir par exemple 200 000 signatures en moins d'un mois ou en deux mois, euh, ça représenterait donc le tiers de l'électorat parce que ceux qui signent la pétition ce sont les personnes en âge de voter. Donc si vous avez 300 000 signatures sur 600 000 électeurs, ça voudrait dire que la moitié de l'électorat ne voudrait pas aller aux élections dans les conditions c'est ce à quoi nous appelons et nous demandons à la population de toujours se mobiliser. À en croire Laurent Angomesui, la transition politique pacifique au Gabon n'est pas et ne sera d'ailleurs jamais une chasse sorcière. Mais ce sera l'occasion pour les enfants de la maison Gabon de se parler, se pardonner et trouver ensemble les moyens de redressement du pays.